Yes! Salut guys! Bienvenue à Freeride Québec! Aujourd'hui, on s'en va rouler le massif de Charlevoix. Donc je vais vous montrer pas une, pas deux, mais trois nouveautés pour le massif cette année. Donc c'est des pistes noires, donc avancées. On commence la vidéo avec la cigale et la fourmi. Euh, deux pistes super rapides dans l'ombre, pour vrai c'est super tripant. Et restez avec moi pour la fin du vidéo, sans joke, la troisième que je vais vous montrer, la limonade, euh, vous êtes pas prêts. Euh, C'est de loin la piste la plus difficile du massif. Un, un premier jet expert, euh, limite senti du moins install, ça vaut vraiment la peine à écouter. Donc, euh, on prend les bikes et on s'en va regarder. Bref, là. Merci beaucoup. Alors, on est au massif de Charlevoix. C'est une toute nouvelle piste. Celle-ci s'appelle la Cigale. Alors, je découvre cette piste-là, en même temps que je vous parle, j'ai mon guide de personnel en arrière. Ah, salut, je viens! On vient de faire trois nouvelles pistes aujourd'hui, au Massif. Donc, celle-ci est une noire, donc, expert. On m'a dit qu'on avait un petit peu de slow tech comme ça, ici, à l'entrée. Pour tester un petit peu les habiletés des gens. On commence à prendre un peu plus de vitesse. Ça fait une noire donc avancer. On fait attention la première fois. Sachant pas qu ce qui nous attend en avant. Ah, je pense que je vais mettre ça. Donc, si vous connaissez le massif, vous savez que c'est une montagne. Assez flowy. Oh la vue toi. Ils ont fait une première tentative de piste un peu plus naturelle avec la gros bœuf. Qui est super le fun. Je vais même avoir une nouvelle section. Vous allez voir ça cette année. Oh my god! Je ne sais plus comment c'est rapide dans l'ombre comme ça ici. Oh wow. Alors, ça de saut. Ah, ah c'est une belle fois. On est donc en bas de la bus jaune qui nous donne accès à l'histoire sans fin. On est parallèle au chemin d'accès. Ah y'a moins, il être rapide, cest wow! Ça, ici. Oh! On a un plus gros calibre. C'est dingue, ben cool. Ça. C'est pas juste, j'ai quelqu'un en arrière qui la connaît. Ah. Je un petit peu à quoi s'attendre ah. c'est donc bien nice ah. Ah. Elle demande un bon cardio en tout cas hein? Ok, ça je pas prêt ah. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'ils ont construit là? Une oh, Ça, on semble alterner entre le plus floué et les lignes plus dans la lombe. Ah. On va reprendre la vitesse. Et on a mis d'alain. On a dit qu'il y avait peut-être, je ne me ferai pas avoir cette fois-là, une slab de roche double noire. À la fin de la piste. Oh, petit jib Oh my God! C'est tellement fun! assez longue ça hey, hey. Oh Ils Je boîte J'espère qu'il n'y a pas de boîte sur la lentille Lab. Oh, it's a slab. Damn! <laughs> wow! What the? Oh my God! <sighs> Wow! Wow! <rire> Qu'est-ce que vous avez construit là? Wow! Malade! Et que vous là! J'adore! Ah. Avec fourmi? Yes! Alors! notre numéro 2! Voici la fourmi! Un petit peu comme notre cigale qu'on vient de faire. Une piste noire dans le qui va alterner. Ah. Aha, fait que ça fait ça c'est le boulder qui parlait, qui allait à gauche. <rire> Ça ici, sur la gauche. En That's fait, nice. Donc ça ici, on l'a fait, mais je vous avertis, si vous venez la en fin de semaine, il y a quelques petits virages qui peuvent surprendre. Selon mon guide, fait il faut avoir de la signalisation, mais toujours, euh, regardez loin en avant, pour pas avoir de petit bad luck. quand même, à flanc de montagne, donc dans un versant massif, qui a plus de dénivelé, donc c'est plus facile de prendre la vitesse, donc on se watch, oh my god! claquer mon fender elle est définitivement plus technique donc on a des obstacles de roche un petit peu plus gros qui souvent vont dropper l'autre côté fait que, assumez pas que ça se roule Vous prenez la peine de lever la roue Yes, that's <laughs> oh! dindon, sauvage. God. Oh my god! C'est-tu dans la piste, ça? Son Swatch. Donc, non, c'était pas une roche. Oh my god! Je sais pas si elle a plus fait un saut que moi. Waouh! <rire> C'est dommage mal Avec la première partie, vraiment plus noire, technique Avec des bons obstacles de roche La deuxième partie, beaucoup plus flowy Beaucoup plus rapide Oh, les petites options de saut. Ah. Oh, et on arrive en territoire connu. On tombe dans les bleus et noirs. Ah. Avec la vue incroyable. Voilà! Et de deux! Un petit break! Oh! Wow! Ouh. Ok, ça là plus challenging. Alors, 3 de 3. La limonade! Bon, ma ligne n'est pas très bonne. C'est ça ton entrée? <rire> <rire> ok, on change de registre totalement là. Alors Une troisième noire. Ok, celle-là, on va swatcher. Les lignes ne sont pas parfaites. Ça. C'est ça, il me disait une piste très technique tout en roche. Je comprends un peu mieux. Oh my god! Oh my god. Hein? Oh my god. <rires> <rires> What? Il y a ça au massif! Qu'est-ce que vous avez construit Ok, on est rendu avec un secteur expert au massif, là. Oh my God! Ok, Magneto sort de ce corps. Bon, on s'est d'habitué, wat chez vous, je me suis fait surprendre à trois places à date. Hein? Oh my god! Hein? Ok, c'est une très bonne noire, très très bonne noire. Ok, c'est c'est senti du moulin bon style ça. Oh my God! Ok, fait que ça c'est la piste la plus dure de la moto. Je me demande si c'est pas double noire. <laughs> oh, oh my god. Oh, <sighs> my god. I don't feel ever God. Oh my god! C'est-tu noir ou double noir? Oui, noir. Ok, c'est une vraie noire. Bon, alors, c'était les trois nouvelles noires du massif de Charlevoix. Donc, la cigale, la fourmi et la limonade. J'espère que vous avez apprécié. Euh, le massif s'en vient avec un secteur expert vraiment cool pour vrai. Les deux premières euh, noires super flowy, oui, c'est un, un bon défi, mais beaucoup de vitesse, 20 tripans, rien de trop débile, mais juste assez pour vous challenger. Euh, la dernière la limonade, pour vrai, j'étais pas prêt. Là. Ça sent même un petit peu à LB1. Euh, petit peu magnéto sur les bords avec les petites montées techniques. Euh, Watchez-vous, pour voir il y a des affaires qui peuvent se reprendre dedans. Fait que euh, trois pistes expertes euh, vraiment chill. Euh, on va se revoir dans les prochaines semaines au Massif pour peut-être des nouvelles pistes de bleues. On verra. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free à Québec. Salut, guys!